Dans Trax, nous sommes des enquêteurs débutants de la CRNP Audio Brigade. Nous devons résoudre 15 affaires en nous basant sur des enregistrements et des caméras de surveillance. Le jeu se joue obligatoirement avec une application. Chaque affaire commence par un briefing, puis les joueurs écoutent l'enregistrement et tentent de retracer le parcours de la victime pour répondre à une question. Lorsqu'ils pensent avoir trouvé la solution, ils sélectionnent le lieu précis directement sur l'application.